Je m'appelle Sylvain, j'ai 18 ans. Euh, je fais partie de la mission supporter, c'est une nouvelle mission qui a débuté en janvier 2019. Nous sommes là pour supporter les aidants, c'est-à-dire des personnes en situation de handicap, tout ça. ils ont des accompagnants qui sont des aidants, que ça soit fait, la famille, des amis, de leurs voisins, tout ça. Donc on est là pour amener de l'air, faire des sorties avec eux, proposer des activités, que ce soit à l'intérieur, à l'extérieur. Et puis voilà, on est là pour un accompagnement pour 6 mois. Oui, donc c'est une application qui permet de recenser tous les lieux publics, que ce soit les supermarchés, les, les restaurants, les, les banques, les commissariats. Et elle permet de savoir euh, si euh, un lieu est accessible pour les personnes en situation de handicap, que ce soit malentendants, en surpoids, des femmes enceintes, avec une poussette. Tout. Et vous avez fait quoi cet après-midi nous, on était là pour rédiger un courrier afin de, de montrer aux commerçants et à tous ces gens euh, ce qu'on qu prépare, qu'on va devoir mesurer et, par exemple la porte d'entrée. Je m'appelle Théo, j'ai 18 ans, Alors je suis en famille à l'harmonie. Le lundi et le mardi, je, je suis au Secours Populaire, je crée des activités pour les enfants. Euh, du type euh, éducatif, sportive, culturelle. Nous sortons, euh, on fait des activités, on joue aux jeux vidéo des fois, euh, on va au parc. C'est un peu comme ça qui recense euh, les commerces pour voir en fait l'accessibilité des, des, des personnes qui sont sans handicap, s'ils peuvent y accéder, euh, s'ils sont malvoyants, sourds, euh, en fauteuil, en motricité réduite. Alors nous, avec euh, Rijali, nous avons fait euh, des recherches euh, pour avoir des, des fauteuils roulants, en fait, pour euh, faire une mise en situation euh, réelle dans la rue, euh, aller sur des lieux, par exemple, des avec des fauteuils roulants, pour voir euh, que ressentent les personnes qui ont des fauteuils roulants.